J'ai décidé euh, il y a deux ans de lancer une association qui s'appelle Forum des débats sur le bien commun dont l'objectif est de construire une ingénierie numérique, des outils facilitant euh, la réalisation de débats sur le bien commun. Comme cet outil est innovant, de faire travailler conjointement des entreprises informatiques innovantes et des citoyens sur cet outil. Alors le bien commun c'est euh, ce qui concerne, le commun c'est le mot anglais, hein, c'est ce qui concerne une communauté du genre commune, c'est le bien des communes, une communauté d'une taille identifiée. Euh, débat sur le bien commun, c'est comment faire pour que les gens discutent ensemble de leurs problèmes et de façon efficace. Alors, ingénierie du débat sur le bien commun, c'est dire ben aujourd'hui, il y a des, des appareils qui t'enrichissent, il y a des machins, des trucs, etc. Comment faire pour que la discussion collective puissent apporter les gens à changer éventuellement leur représentation du problème et éventuellement en trouver des solutions et qui leur appartiennent et qui soient ancrés sur du débat et non pas sur de l'indexation faite par d'autres de leur débat. Mon initiative elle est sur une ingénierie du débat public qui apporte donc des outils d'annotation collective de débat public pour permettre d'avoir en temps réel une possibilité d'animer, d'identifier les points sur lesquels il peut avoir des reprises, organiser les conversations, etc. C'est une ingénierie du débat public qui permet d'élever de, de, le débat. Et comment on peut élever le débat C'est euh, en étant capable en temps réel de revenir sur une discussion en étant capable d'identifier les points sur lesquels l'Assemblée souhaiterait avoir des approfondissements et en étant aussi capable de, en ancrant sur le débat en cours, d'éviter des phénomènes de pervers du débat comme les beaux-parleurs, les manipulations, etc. C'est etc. De, de gonfler des sphères d'attention. Alors ça correspond un peu à ce que vous voulez faire. Il y a quelqu'un qui a une, une idée, un déclic, une belle idée. Comment.. Faire autour de cette idée, s'enfler, comme une montgolfière, une sphère d'attention de la société sur cette idée. dont l'effet rebond, c'est que la personne qui a l'idée a un écho de son idée, de la façon dont cette idée peut bouger, grandir, évoluer, etc., qui le nourrit lui-même. Il y a des philosophes qui appellent ça une idéosphère. C'est la discussion entre amis où on peut tous dire et finalement ça se termine bien et tout le monde en profite. Ce qui est intéressant, c'est de voir si des nouvelles méthodologies, une nouvelle approche qui renouvelle donc des approches un peu formelles peut avoir un effet concret, effectif. Par exemple, si je travaille sur le débat, je me rendrai compte que si je travaille sur un millier de débats. S'il n'y a pas ces débats, je n'aurai rien. Et sur le, quand on regarde le débat ou ces petites idéosphères, on pourrait voir ça comme les unités du jeu social, donc comme une cellule. Une petite sphère d'attention, c'est une sorte de cellule avec son métabolisme, ses interactions, ses entrées, ses sorties, qui, elle, euh, faudrait donner aux gens l'habitude de la voir. Et, et à ce moment-là, on aurait le, un problème à peu près équivalent sur lequel on pourrait euh, travailler avec plus de rationalité. Il y a eu le moment où on était Copernic, bon, le moment où on était centré sur la Terre, Terre centre du monde, Soleil centre du monde etc. Et euh, il est arrivé bon, donc à la relativité générale où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de centre dans le monde et que le monde était une immense euh, structure géométrique à quatre dimensions euh, et qu'on peut se poser de nouvelles questions qui étaient par exemple sa, sa courbure. Est-ce que l'univers euh, se, se gonfle, se rétracte, et là, etc. Ces questions qui datent de points carrés, qui datent de 110, 120 ans. Donc ça a été le, la géométrie de cette époque nous permet de voir euh, comme une sorte de sphère le monde en extériorité. On peut se poser des questions en disant est-ce qu'il se gonfle, est-ce qu'il diminue, etc. Et euh, quand on regarde, euh, si on fait une sphère de attention de faire du débat, l'idée ce serait d'avoir la même chose, d'être capable de le regarder en extériorité pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses grandeurs, euh, sont, euh, euh, tu vois, de, de le lancer comme ça. Alors un des projets euh, que je vois un petit peu comme ça, c'est c'est de considérer euh, la planète qui est une sorte de sphère et euh, sur laquelle il se passe des choses, en particulier dues par, à, à l'action humaine, et ce qui est normal puisque l'homme est 6 milliards de personnes, c'est normal qu'il bouge les choses. Et euh, qu'il puisse y avoir une vision en extériorité de la sphère de l'attention que l'homme procure à la planète. On pourrait dire le débat public c'est trop sérieux pour être laissé aux scientifiques, aux économistes, aux politiques, etc. En tout cas c'est la phrase un peu euh, redonnant dans quel vent le débat public ou euh, donnant-lui ses lettres de noblesse pour que euh, ce soit, euh, donnant-lui sa dignité, pour pas que ce soit la chose la plus manipulée comme c'est aujourd'hui. C'est comment il euh, y a quelqu'un qui est une source. Il est une source d'une idée, d'un truc marrant, un truc sympa, etc. Il la pousse. Comment faire autour de lui des gens qui réagissent à ça, et autour de ces gens qui réagissent à ça, des gens qui observent les gens qui réagissent, pour que l'ensemble fasse une sorte de bulle dans laquelle euh, le... ça va vivre C'est euh, que l'habit censure le corps. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'outils sérieux de débat public. On utilise ce qui tombe sous la main, on écrit collaborativement, on fait des vidéos, etc. Mais il n'y a pas eu une réflexion sur qu'est-ce qu'un débat aussi poussé que celle qui existait, par exemple, du temps d'Aristote, parce que lui, il a travaillé sur le débat public, parce que euh, Platon, pareil, c'était comment flinguer les sophistes, les manipulateurs de leur époque. Et nous, aujourd'hui, euh, il n'y a pas une vraie discussion comment flinguer les manipulateurs de notre époque. Comment identifier les beaux-parleurs Et les beaux-parleurs, on les subit, on ne sait pas les identifier facilement. Donc dans cette ingénierie du débat public, l'un des éléments importants, c'est l'identification des beaux-parleurs d'aujourd'hui. Et, et donc comment éviter des manipulations un peu trop grossières. Et, et des débats qui sont plutôt des luttes d'opinion, de la communication médiatisée, où on est... Où des journalistes peuvent parier qu'ils emmèneront les autres à discuter de ça, parce que dans, en un quart d'heure, enfin beaucoup de manipulations. La situation actuelle où chacun fait en, en, pour optimiser euh, des, intérêts, des intérêts locaux, euh, du genre euh, mon travail, euh, mon industrie, euh, etc., etc. Et ce qui fait qu'on est dans une situation où chacun voit un, un optimum local autour de lui. Sans souci d'une harmonie, c'est-à-dire de par, par je te donne un exemple euh, autre, si tu dis que ce serait quand même bien qu'il y ait euh, moins de pauvreté sur la planète, tu auras forcément des gens qui diront mais les pauvres c'est leur faute. Euh, c'est moins de pauvres, il euh, y a des sociaux radicales, diront d'autres. Donc tu auras, c'est des situations, des problèmes que tu peux écarter. Ou bien, euh, alors que si tu prends. Euh, un problème comme le réchauffement, résultat de l'activité humaine, et il concerne tout le monde, sans qu'on puisse dire euh, il faudrait moins de euh, climatologues, peut-être. Enfin, tu ça, euh, ça devient ridicule. Quoi. Les gens ne peuvent pas euh, considérer ce problème sans le considérer sur une manière globale. C'est une histoire de 10 ans. C'est que j'ai travaillé euh, au CNRS, je travaille en intelligence artificielle sur plein d'outils d'analyse d'objets complexes, comme des molécules, les séquences génétiques, je vais me travailler sur la prévision sismique. J'ai toujours fait des outils pour chercheurs d'aide à la découverte. Et euh, sur la fin, euh, je me suis intéressé donc, au, au droit aussi, est la nature du raisonnement juridique, et euh, je suis arrivé euh, par un accident au débat public sur euh, les débats sur les chartes des parcs nationaux. Et à ce moment-là, je suis arrivé dans un monde extrêmement étrange où il y avait des politiques, des sociologues, des anthropologues, des administratifs, des citoyens. Et tout ce monde-là était dans une collégialité un peu bizarre, beaucoup de conflits, beaucoup de craintes. Et moi, je n'avais jamais finalement travaillé en sciences humaines. Et donc j'ai découvert ce monde-là il y a dix ans et je me suis rendu compte qu'il était assez important que l'on puisse aborder le problème du débat comme étant pas simplement euh, une manière d'enfumer les autres, une manière d'avoir pouvoir, une manière de le conserver, une manière de manipuler, quoi, mais que ce soit également quelque chose de sérieux, comme le sont les débats en sciences. une soutenance de thèse c'est un débat, euh, un exposé c'est un débat, etc. Que, de donner ces lettres de noblesse au débat public sur des biens communs. C'est un problème de convention, c'est-à-dire que le débat sorbonnard, le débat en science, qu'elle soit dure ou pas dure, ça s'appelle la disputatio. La dispute, et c'est vieux comme la sorbonne, et dans lequel on, on, on va codifier ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les types d'arguments, etc., et de telle façon que ça fasse avancer une connaissance commune ou une représentation du problème qui va évoluer alors que dans le, les débats tels que je les voyais, c'était beaucoup plus une manière de faire accepter des décisions venant d'en haut. Et donc, et ce qui pas, euh, donc, Ce qui faisait que les politiques avaient peur du débat, parce qu'ils avaient peur de ne pas le, le, le maîtriser. Alors qu'un débat, normalement, il ne faut pas qu'il soit maîtrisé, ce n'est pas le jeu. La connaissance rationnelle, elle est petite par rapport à la connaissance tout court. Si j'appelle rationnel, le fait d'énoncer des choses qui ne soient pas à la fois vraies et fausses, et que l'on puisse décider comme ou vrai ou fausse. C'est très peu. Il y a énormément de connaissances. Par exemple, je te donne un exemple. Euh, le droit, euh, qui est considéré comme un art et une science en même temps, n'est pas rationnel dans, selon cette définition. Le, parce que le juge a l'obligation de juger, donc de dire vrai ou faux, et, mais il n'a pas l'obligation que son jugement soit euh, cohérent, c'est-à-dire pas à la fois vrai et faux et s'il y a de nouvelles informations qui arrivent, ben on fera un jugement. C'est une erreur que d'imaginer que la rationalité s'empare du monde, la rationalité s'empare d'une forme de discours sur le monde. La première chose, c'est que, le, euh, comme personne ne l'a vraiment fait pour l'instant, il faut habituer euh, le public à ce que le numérique ne soit, euh, si je prends mon téléphone et que je te photographie au moment où tu parles ou que je t'enregistre au moment où tu parles, euh, pour l'instant, ça peut être vu comme choquant. Donc, euh, à s'habituer à l'idée qu'utiliser le numérique en situation de dialogue ou de rencontre, c'est pas inconvenant, ce n'est pas incongru et que c'est positif pour tout le monde. Parce que ces machines-là sont des enregistreurs qui permettent des analyses, qui permettent de, de la communication supplémentaire, qui peut être fort utile dans une analyse en temps réel d'un débat. Donc ça veut dire qu'il y a un geste nouveau euh, que les gens n'ont pas. J'ai un atelier et, euh, sur lequel je voudrais montrer comment on peut faire une annotation collective lors d'un débat. Et euh, comme personne ne l'a jusqu'à présent fait et que c'est la première fois que je teste en espérant que les machines ne vont pas me lâcher. Et euh, je vais euh, le faire en plusieurs euh, temps. Le premier temps, c'est d'avoir des vidéos très courtes, de, euh, assez courtes pour ne pas embêter le monde, d'une minute, euh, de deux minutes, euh, lors desquelles je demande aux gens de les annoter collectivement. Pour cela, ils vont utiliser leurs ordinateurs ou leurs téléphones et ils... Euh, vont avoir deux attitudes. Une première attitude consistera à dire je suis en gros d'accord, en gros pas d'accord ou bien il manque des choses pour affiner ma position. Et ceci, je sais pas qu'ils cliquent, ça donne une information sur la ligne de temps de la vidéo en train, qui a été enregistrée, qu'ils annotent. Et d'autres, alors on peut appeler ça les collaboratifs. Et il y a d'autres qu'on peut appeler les contributifs, qui eux, prennent ce que je viens de dire et dit là, son propos c'était de parler de ça. Quand il a parlé de ça, il a évoqué cette idée et celle-là, et il en a parlé, euh, par exemple, en donnant un exemple. Donc, il, il décrive collectivement ce qui a été dit pour mettre des points de repère. À la fin des deux minutes, le système a simplement additionne la vision coopérative et collaborative et contributive, et fait que l'animateur peut dire à ce moment-là, euh, les gens étaient comprenaient rien au moment où tu parlais de ça ou de ci, ou là, là, les gens sont très partagés, euh, donc on pourrait leur redonner la parole, etc. Donc euh, j'utilise donc le résultat de cela, revient à donner en temps réel la possibilité de relancer le débat. Ben, par exemple, pour vous, ce qui serait très amusant à faire, c'est quand tu fais une vidéo d'un... Euh, quelqu'un qui a une idée qui te plaît bien... Tu euh, sollicites euh, un, un groupe de contributifs à qui tu demanderais d'annoter cette vidéo, celle-là directement, et un groupe de coopératifs à qui tu dirais de donner son sentiment sur, euh, voilà. Donc ayant fait ça, euh, ces annotations-là, puisque tu estimes être arrivé à peu près à avoir fait le tour euh, de la question de ton territoire, permettrait de mettre en lien une vidéo, soit avec des vidéos de complément qui viendrait parce que des gens ont dit ça leur a donné des idées, ils ont eu envie de discuter plus avant, soit des mettre en relation avec des vidéos déjà existantes, en disant là tu rencontres le même problème qu'Antel a rencontré. Bien sûr, lui il parlait de, je pas, de chèvre et toi tu parles de choux, mais quand même, à cet endroit-là, le problème était celui-là, commun, son expérience c'est de le prendre comme ça. Comme ça. Fait partie d'un groupement de recherche du CNRS qui s'appelle euh, PARC pour Participation Action Recherche sur Citoyens et on est en train de lancer, de voir lancer un, un débat avec euh, un million de vidéos euh, touchant les lycéens, les collégiens, etc. Un débat citoyen pour euh, créer une espèce de sphère de l'attention sur euh, le réchauffement climatique de telle façon que le débat sur le réchauffement ne soit pas que euh, l'affaire des politiques, des grosses industries, etc. Un peu comme on a entendu tout à l'heure, du haut vers le bas, bien sûr c'est important, mais du bas vers le haut, c'est important aussi.